Je suis en apprentissage sur Quimper, au salon de Stébéna. Je travaille ouais. vraiment en autonomie, comme un employé. Euh, avec, un, avec, un, avec un certain nombre de mention, on a vraiment à être autonomie. J'ai un salaire à la fin du mois. À peu près 1 100, j'ai mon appartement. Avec le brevet professionnel, je pourrais tenir le salon. Et avec le brevet de maîtrise, euh, j'aurais le titre de maître artisan.